Un arc-en-ciel dans les nuages rappelle, à Dieu, de l'Alliance, l'harmonie entre Dieu et l'homme et tous les êtres vivants sur Terre. Et si les armes de guerre, corrompaient les fréquences électromagnétiques et perdaient la portée des spectres, pour, obtenir et transférer, énergie et information, recevoir la lumière pure du ciel. Le spectre visuel est entravé. Et s'il n'y avait plus d'arc-en-ciel? Se réveiller, rappel de la Sainte Rédemption, Ejewelwing, bouge-toi alpha, éveille, inclinez-vous céleste, le souvenir de la catastrophe et de la rédemption. Lève-toi et oméga, réveille-toi en mémoire du désastre. Il y aura un arc Rouge. Achat. Couleur. Caractère. Lumière. Caractère. Couleur. Radiation. Lumière définissant l'âme. Tremblante. Le ciel et la terre. Et chaque homme. Ils obtiennent. Vieux romain. Qui. 13h12. La nuit est presque finie. Jour est presque là. Demandons donc. C'est pourquoi je rejette les œuvres des ténèbres. Prions donc. Je mets de côté alors. Opéra, des ténèbres élève toi se lever, mettez l'armure de la lumière, Marc. 9 sur 1, et il leur dit, en vérité, je vous le dis, ceux qui se tiennent, ce ne sera pas, goutte, la mort, avant qu'ils voient que le royaume de Dieu est venu, avec puissance, génération, 9, 13, je n'ai pas mon arc, dans les nuages, et ce sera le signe, il menaça la mer. Rouge, entre moi et sur la terre. Le rappel raide, l'arc-en-ciel. Achetez sous la pluie. Réveillez-vous et, réveillez-vous. Regardez Alpha. Lève-toi. Lève-toi. C'est la rédemption. Rappel. L'arc céleste pluie les électroaimants. Mixte. Infrarouge. C'est fleurs rouges et douces. Pivoine. Doux. Oh. Parfait. Tulipes. Saignement. Mon cœur. L'épiphanie du Seigneur sever, Rose. Jewel. Le spectre électromagnétique visible. La lumière rouge juste fois. Pas amour rouge. Saint Valentin. La bête écarlate. La rouge. La rouge le sacrifice. Génie. Rouge. Ou mourir. Douce police. Produit. Histoire amère cortex. Pourriture. Orange. Tête. Ô sage, et de le faire grandir, c'est eux. Ô homme sage, en même temps et fleur. Chapitre orange. Test amer. Il est temps de glacer, sucrer. Obtenez des fruits lors de la prudence et Gloria goldaï la célèbre étoile de Jérusalem, éteignez la lampe et léger éteint et la bougie léger Jérusalem étoile, brillant, grand jaune, se trouve entre eux, fight, crainte, jaune noble d'esprit, panique guerre, gourmand vert honte, les cadeaux toujours vert la couleur divine, et le vert est la grâce, personne ne donne de vert, le pardon, gourmand du vert, ils ont découvert sa nudité, le vert est la grâce de Dieu, sur l'éternel, adoré, cadeau, Personne n'abandonne, le ver sera libéré. Ciel. Bleu. Paix. Paix. Ne m'oublie pas sien. C'est l'arme blanche neige. Les esprits sacrés vrais bleus. Persévérance toutes les mers. Discorde bleue, Marine. Des eaux en plein essor marine. Des eaux profondes marine. Abyss the waters. m a r i e a u abîme le flotte. L'eau bleue. Marine. Fleet waters. Boum. Impatient, indien, c'est plus satisfaisant, Wild Iris Fury, impatient, indigo, saturation, vengeance arc-en-ciel sauvage, des électro-aimants, hors-spectre, au-delà, bleu, Velvet viola, concubine, concubine, vertueux, rejet, velours violet, pouf, mon mari, Pius, abdication de la dictature. Les routes appartiennent, savage, priam, le mauvais régression agitant, sauvage, priamus, départ méchant, le sage héros, le garde-fou, la vengeance subsistante, héros sage, facile, évadez-vous, sous celui ayant, état, c'est juste. Il se leva sacré s'est levé à nouveau il est ressuscité des morts, la rose sacrée je suis la rose de Saronne. Je suis le lys de l'Alliance et un lit des vallées. Les saints sont ressuscités des morts. Sacré, rose, le spectre électromagnétique des rayons X de le souvenir de la calamité rédemption. Saint, Jérusalem. Il est dans l'esprit. Salut illuminant, l'épée de la libération, esprit de sécurité à l'égard de Jérusalem. Affirmatif. D'accord. Au. Fils. Rayon lumineux Lily. De cette position. Monde. Blanc. Lily. A été construit par les rayons de lumière. Affirmatif. Lily of Philadelphia Light. Rayonnement blanc. électromixte à partir de rayons gamma. À spectre électromagnétique. Rayon gamma. Quoi. Ambre. Apparition. Gamma. Ray. Piste. Psaume. 24, 31, j'enverrai ange, gouverneur, Trump, je crierai, et il enverra ses anges et la voix de Trump appelée, et il enverra des anges, bug du gouvernement, appelé, et il enverra, les anges, le gouvernement, Trump le, grand, et elle crie, et d'une voix forte ils assembleront, ses élus des quatre vents, d'un bout à l'autre des cieux. Le rappel du monde, achat. La rédemption, son, le dans le dans le dans le dans le dans le dans le dans dans dans dans dans le dans le ton, le son de la rédemption à nos ensemble dans le monde et rappel. Lightning maintenant pluie force EMP rouge.